Yo, salut les gras, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la recette. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit tips. J'espère que tu as regardé la vidéo précédente où je t'expliquais l'utilisation d'un multiband dynamique de chez Ableton. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit tips c'est un petit truc pour euh, utiliser ce multiband en mode expander et surtout de passer de trois bandes dynamiques à quatre bandes dynamiques. Donc, j'espère que tu es prêt. Je vais te montrer son utilisation, sa création. On va créer un petit rack Ableton pour pouvoir utiliser l'OTT en expander. Let's go Donc nous y voici, j'ai pris un petit vocal classique. Ok, donc on va prendre l'OTT de Ableton. Déjà tout configuré, donc je vais venir ici, je vais couper les lots à 200, les heights à 4000, ok. Ce que je vais faire, je vais faire un clic droit, grouper, j'apparais une chaîne ici, je vais la dupliquer, commander, commander, commander en enfin 4, comme ça, j'ai quatre fois le même OTT qui apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer nos quatre bandes avec nos fréquences. Donc, les lots, on va garder que les lots ici. On va couper, couper. On va tirer tout ça vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. Je vais prendre mon expander. Je vais le mettre à fond ici. OK. Je vais venir ici mettre la couleur bleue, renommée. L'eau, ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Ici, on va s'occuper de la plage fréquence. On va appeler ça mid-low. OK. On va mettre ça en mode orange. On va venir régler ici. Donc, on va prendre tout ce qui est de 200 à 900. D'accord. Tac. On coupe. En activant solo. Pareil. Je prends, je tire vers le bas. C'est compresseur ou expenseur. Je prends ici direct, hop, je tire vers le haut. On va faire ici en, euh, en vert, Renommer renommé mid. Ok. Et pareil, donc du coup, on va mettre ici à 900, puisque là sur cette plage c'était à 900 au maximum. On va prendre de 900 à 4000. Hop, désactiver. On fait ça. Ça, comme d'hab. Hop. Voilà. Et ici, on va mettre en jaune. Et on va appeler ça les high. Et du coup, on va enlever pareil ici. On tire vers le haut. Hop. Hop. Vers le bas. Et maintenant, ce qu'on va faire concrètement, on va configurer une petite macro rapide de, de ce plugin. Donc, on va créer un petit rack Ableton nous-mêmes. On va réutiliser le OTT, mais au lieu d'utiliser un 3 bandes, on va configurer pour 4 bandes et on va configurer en fait notre tir à câble pour pouvoir l'utiliser rapidement. Donc, je clique sur ce bouton et je vais venir ici sur mes lots. Je vais envoyer sur la macro 1 le volume de mes lots. Sur la macro 5, juste en dessous, mon dry and wet, d'accord, on amont. Et je vais faire pareil pour toutes les, les bandes, donc mid-low, je l'envoie sur la macro 2. Mon dry and wet, je l'envoie sur ma macro 6. Donc, j'affecte en fait mes boutons sur d'autres boutons, en gros. Affecter macro 3, affecter macro 7. Et pour les high, pareil, affecter macro 4, affecter macro 8. Donc, je vais reprendre mes codes couleurs. Donc, on avait mis du bleu ici. Donc, renommer. Low volume. Ici on avait mis du orange. renommé Mid volume. Ici on avait mis du vert. renommé High Mid volume. Je renomme un peu, un peu la zeb là pour l'instant. C'est pas le plus important. High et on va faire pareil ici, renommer dry wet. OK. Renommer dry wet. Et on va mettre la couleur pour qu'on sache quel dry wet ça correspond. Hop. Dry wet. Dry wet. Et là, du coup, on va... baisser nos volumes ici au maximum. Et je vais te montrer la différence entre le son d'origine et ce qu'on a traité. Mmh. Plugin activé. Concrètement, si tu veux savoir sur quoi tu touches et ce que tu fais, en fait, tu vas venir sur ta piste ici et tu vas voir cette fréquence-là. <muches> Ok, pareil sur celle là et donc, du coup, on va créer un expander de multiband en quatre bandes. Voilà, donc pour le sauvegarder, c'est simple. On va venir ici, on va le faire comme ceci, on va enlever tout ça, on va venir sur la petite disquette, enregistrer. La recette, OTT, 4 bandes. Mais du coup, comme je suis un mec cool, je t'ai créé plusieurs racks à Bleton que tu vas pouvoir réutiliser dans tes projets. Alors, euh, j'ai créé directement des distorsions split, des multi-réverb, des multi-chorus, euh, un effet téléphone, par exemple, directement. Et... Tu vas pouvoir faire du Post Malone, par exemple, juste en tournant des petits boutons que j'ai déjà configurés. Tu auras juste à les prendre, à les glisser. Euh, Qu'est-ce qu'on a après un de stéréo pareil. voilà donc tu as une multitude de racks que j'ai créés, que j'utilise dans toutes mes productions, facile à configurer, tu as juste un petit bouton à tourner, si tu comprends pas, tu prends, tu tournes, tu regardes un peu ce que ça fait, si ça peut être utile, il y a les noms, n'hésite pas à les utiliser. Voilà, j'ai profité de t'avoir expliqué le multiband dynamique d'Ableton pour t'expliquer comment créer toi-même tes racks, tu vas pouvoir toi-même les faire en ajoutant plusieurs plugins, les créer, faire tes automations, etc. Si tu reprends tous les cours depuis le début, déjà aujourd'hui, tu dois savoir comment, composer et avoir des prods de, de qualité. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que vous aurez appris, j'espère que tous ces racks vous seront utiles. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao les gars